Salut à tous, bienvenue ici en Bretagne, aux portes de Rennes. Aujourd'hui, je vous emmène bosser dans cette entreprise qui fabrique des sauces. Et ça tombe bien parce que ma salade de ce midi n'est pas assaisonnée. Donc, mon challenge aujourd'hui, c'est de décrocher une sauce et un job. Allez, suivez-moi dans ce nouvel épisode, à liker, partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonjour. Bonjour, Jerry, Bienvenue chez Soréal. Merci beaucoup. T'es venu avec une salade ouais. César ou teriyaki Ah bah écoute, plutôt César. Hein, plutôt mais... César ouais. Du coup, bienvenue. Moi, je suis Hélène Rioux. Je suis responsable de production chez Soréa depuis un an et demi. Je gère 70 personnes en saison et actuellement, on recrute. Bah, génial, c'est pour ça que je suis là. Ah Et, et vous du fabriquez coup... des sauces depuis longtemps ici Oui, depuis plus de 30 ans. Pour plus de 500 clients en France et à l'international, dont les rois du burger. Ouais. Et quel profil vous recrutez ici eh ben, En ce moment, on recrute beaucoup de conducteurs de ligne sur tout type production et fabrication, sur plus de 20 équipements. Et puis on cherche des gens bah, passionnés, qui aiment la technique, la mécanique et l'esprit d'équipe. Génial, c'est tout moi. Ok, <rire> écoute, Dylan t'attend pour te faire travailler sur la conduite de machine au Cup. Eh ben, on le rejoint Ok. Salut, jéry, bienvenue à Soréal. Eh ben merci beaucoup. Donc, toi, tu es conducteur de ligne, c'est ça Oui, exact. Eh ben je suis ravi de découvrir ton job aujourd'hui. Euh, ravi de, de t'accueillir, du coup, dans Soréal. Voilà, t'as tenu de travail. Comme toi Oui, tu IG... vas te mettre comme moi. Sécurité, du coup, hyper Hygiène, sécurité, très important. Ça fait longtemps que tu bosses ici Alors, moi, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis ici. Alors, avant, j'étais en... j'ai fait des études de graphiste. Ah, oui, donc rien à voir avec ah, la Rien à voir, rien du tout. Euh... qu'est-ce qui s'est passé Ouais, en ai envie de changement. Donc, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester euh, l'agroalimentaire bah, En fait, ça m'a beaucoup plu. Le, je ne m'imaginais pas du tout euh, dans le travail manuel. Et au final, bah, c'est quelque chose... Je me suis redécouvert. Bon, bah, je m'équipe alors. Ouais, on ça va marche. Oh, toutes les sauces, barbecue, tartare. C'est quoi ta préférée, Dylan La curry. Curry, ok. Moi, je crois que c'est la samouraï la mienne. Mais vous avez combien de références ici On a plus de 1000 références okay. ici. Alors, Jerry, là, on va arriver au niveau des stocks. Du coup, on va s'équiper. Casque. Ouais, a toujours un casque. Ok, c'est parti. Yep. Ah bah ça sent bon ici hein Ouais ça sent les épices. Ah d'accord. Ah, Poivron, muscade, ok, persil, arômes naturel. On privilégie le naturel toujours. Cézanne, ouvre-toi. Voilà. Ici du coup on a un service pesé. Et là on va arriver en production sur la gauche. Et alors, cette machine, elle fait quoi, là Elle va former des, ce qu'on appelle des cups. Euh... C'est ma vinaigrette de ce midi, ça C'est ça, c'est la vinaigrette. <rire> okay. toutes les vinaigrettes, on les fait sur ces machines-là. Ton job, il consiste en quoi, en fait Je conditionne les sauces. D'accord. Je les prépare selon, euh, la... selon la sauce demandée. Alors, au début de ma journée, bah, j'ai branché ma sauce. Je vais, euh, du coup, faire des réglages. Donc, sur mon petit panneau, là. Et en fait, il faut que je veille à la qualité du produit, euh, que je suive la traçabilité aussi. Tu fais des prélèvements des fois Je fais des prélèvements, des contrôles de poids réguliers, des contrôles de détection de métaux. Il faut s'y connaître en informatique, non Non, il n'y a vraiment pas de prérequis particuliers. C'est ça. Hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a appris tout ça là Du coup, j'ai des formateurs en interne qui m'ont appris les machines. Combien de temps il faut pour se donc, former pour... sur une machine comme ça non, Ça défend des machines, donc celle-là, c'est en, environ un mois. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job Ce qui me plaît, bah, du coup, c'est euh, de pouvoir apprendre, de pouvoir euh, avoir de nouvelles choses, d'avoir différents produits. Et du coup, euh, ouais, bah, puis bah, des produits intéresser. sympas quoi. Des produits ça. sympas qu'on va aussi retrouver bah, du coup dans la vie de tous les jours. Ouais. Par exemple, bah, les vinaigrettes, souvent on les trouve dans les, les petites aides qu'on va acheter, euh, tout ça. Euh, le, le format individuel qui est très intéressant, parce que, du coup on le retrouve beaucoup euh, au restaurant. En l'ambiance, euh, franchement, elle est top. j'ai vraiment. Bah, c'est une priorité pour moi, c'est il faut vraiment une très bonne ambiance. Et euh, Franchement, ça fait euh, 60, 70% du. Euh, ouais. Une bonne humeur globale, euh, les gens s'entraident, il y a un vrai esprit d'équipe et c'est très important. Équipe, c'est quand même plus sympa. Formé, d'ailleurs, c'est moi qui vous accueille. Je vous attends, envoyez votre CV. Derrière <rire> Hélène, Dylan, merci beaucoup pour la découverte de votre quotidien ici. Bah de rien, Jerry, tu es bienvenu. Merci. Mets ta salade Bah écoute, je l'embarque et euh, je prends une sauce samouraï finalement. Bon choix, très bien. <rire> J'adore. Et si vous aussi vous avez envie de venir fabriquer des sauces ici dans l'équipe de Dylan et Hélène, n'hésitez pas à postuler. Il y a de la place pour vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Voilà. Ah c'est le comète. Bon Eh Jerry, c'est la production aujourd'hui. Viens avec nous. <rire> à la prochaine.